Donc je suis Ayaba Galba, euh, chef afro-végétal. Je me suis en fait replongée dans des activités euh, liées à la terre, entre autres la permaculture, et j'ai été formée euh, par ma mère qui m'a transmise le savoir de euh, mes arrière-grands-parents, enfin de mes grands-parents, qui, euh, qui étaient des agriculteurs, et euh, qui m'a transmis les, le, le savoir ancestral de ce qu'on appelle dans la Caraïbe euh, le, le jardin créole. Naturellement, le fait de revenir à la terre, d'être ancrée dans ce savoir, de revenir vers cet héritage ancestral, cet héritage familial, euh, je pense que certaines choses se sont exprimées, euh, des choses qui étaient en, en, en lien avec mon linéage et avec euh, les femmes qui m'ont précédée, en fait, dans ma famille. Et euh, je pense que ça m'a vraiment reconduit vers cette passion qui avait été depuis un peu éteinte par manque de temps, la cuisine. La cuisine afro-vegane ou afro-végétalienne porte son nom dans le végétal. Le végétal est au cœur de toutes les cultures, de toute l'identité afro Comme je l'expliquais, qu'il s'agisse des populations afro-descendantes d'Amérique latine, de la Caraïbe, donc d'Amérique centrale, ou d'Afrique, on a en fait au cœur de nos traditions, de notre histoire, ce savoir-faire qui nous est transmis du travail de la terre. On a vraiment une palette de, de céréales sans gluten qui sont mais vraiment très riches et qui sont des céréales ancestrales, à l'instar du fonio, qui est un peu l'équivalent du quinoa euh, euh, qu'on retrouve dans, en Amérique latine. Et euh, il y a également le sorgho, on trouve également le millet, il y a différentes sortes de millet, euh, le, le brun, le, le, le, le jaune, enfin, le blanc. Et ce sont en fait des céréales qui sont inscrites dans, nos, dans notre patrimoine. Euh, il en va de même pour la Caraïbe, du manioc, de la culture du manioc, de la patate douce, de l'imiam, du tarot qu'on enfin, qu appelle en Afrique, qui est l'équivalent du malanga euh, dans la Caraïbe ou de, de la dachine en Martinique. Et toutes ces racines en fait, sont exemptes de gluten, sont très nutritives et sont très bonnes d'un point de vue de, de la santé. Voici le manioc, <rire> voici la noix de coco. La noix de coco, c'est vraiment au cœur de, de la tradition caribéenne et on en trouve aussi sur tous les territoires tropicaux et africains. Et le manioc également. Et donc, le manioc se présente sous différentes formes. Alors, on peut le consommer sous forme de tapioca. Ça, c'est énormément consommé en Asie, mais également en Amérique latine. Ce sont des billes de manioc qu'on qu qu mange un peu comme un. C'est l'équivalent d'un porridge, un porridge afro. <rire> Il y a la semoule de manioc, qu'on appelle également le gari, en Afrique subsaharienne, et que nous, en, dans la Caraïbe, nous appelons le, la farine de manioc grage. Grage parce que c'est râpé euh, de façon euh, assez épais. Et la farine de manioc tamisée, que l'on utilise pour la préparation des gâteaux. Cette racine, ce tubercule, qui à l'origine vient d'Amérique latine et qui est rentrée dans le patrimoine culinaire euh, et euh, dans la culture euh, agricole euh, de la Caraïbe et de l'Afrique, fait vraiment lien. Il fait lien avec les populations afro-latino, les populations caribéennes et amérindiennes d'Amérique centrale pardon, et les populations africaines. J'ai à cœur de vous parler d'une recette qui, moi, me parle fondamentalement parce que je suis galantaise Je suis certes guadeloupéenne, mais je viens d'une île qu'on appelle Mar Galante, où, euh, en descendant du bateau, vous avez l'occasion de déguster... Euh, vous avez des femmes qui préparent un mets qu'on appelle les cassaves. C'est euh, un mets ancestral qui, a, qui existe depuis, mais je crois, la nuit des temps, euh, de l'époque même des, des esclaves. Hein. Et où on prenait de la farine de manioc qui avait été, donc le manioc est râpé, et puis on, on répand de la farine sur une tôle très très chaude, on y met de la confiture de, de noix de coco avec la cannelle, la muscade, la vanille, le citron, qui est vraiment emblématique, ce sont les arômes emblématiques de la Caraïbe et puis on recouvre ceci de farine et ça fait des espèces de grosses galettes. J'ai découvert en faisant des recherches que c'est un mec que faisaient en fait les populations d'Amérique centrale, donc les Amérindiens euh, qu'on appelle les Arawaks, vraiment les, les ancêtres des Amérindiens actuels d'Amérique centrale, que ce mets est toujours fait et s'appelle les beijoux au Brésil, donc il est toujours cuisiné en Guyane, au Brésil, en Amérique latine. Et il y a également au Nigeria, puisqu'il y a une grosse population, Yoruba, qui est, qui, qui est partie vers le Brésil, qui également fait ce même mais et qui portent vraiment le même nom à une lettre près. Donc j'ai décidé vraiment, dans le e-book On Mange Afrique Vegan, on retrouve ces pancakes de cassave. C'est une recette revisitée qui est présentée sous forme de pancakes. Moi, je suis caribéenne, mais j'ai énormément voyagé en Afrique. Et si vous voulez, ce qui m'a vraiment euh, marquée, fondamentalement marquée, c'est en rentrant dans les cuisines de, de ces femmes, de voir que les gestes étaient les mêmes. Tous ces gestes, finalement, sont inscrits dans cet héritage et dans ce linéage. Et malgré l'histoire, malgré les années, malgré les dispersions territoriales, ne se sont pas perdus ni sur ces territoires, ni dans la diaspora. Et je pense que la cuisine est un, un vecteur vraiment fondamental pour pouvoir revenir à son histoire, à son identité, l'assumer, la promouvoir et surtout se sentir mieux, être dans ce vivre-ensemble en s'assumant totalement et en assumant qui on est et nos beaux produits, ces produits du patrimoine. Je me considère comme étant, et je me représente comme étant une Africaine de la Caraïbe, mais demain, si je vais au Brésil ou en Guyane ou au Suriname, je suis presque persuadée que je ne me sentirai absolument pas perdue dans ces territoires, dans une cuisine. Parce que peut-être qu'on ne parlera pas la même langue, mais dans la cuisine, une chose est sûre, on parlera le même langage. <rire>